Fondée en 2013 par quatre étudiants, Academia Christiana fête aujourd'hui ses 10 ans. Plus de 1200 jeunes ont été formés grâce à nos universités d'été. Des dizaines d'événements sont organisés chaque année partout en France. Des conférences, des colloques, des pèlerinages, des kermesses, des feux de la Saint-Jean, évidemment des universités d'été, des week-ends de cohésion, des sessions de formation. En plus d'être un institut de formation politique chrétien, Academia Christiana est aussi un laboratoire d'idées. Nous avons publié 7 livres, produit 400 articles sur notre site, produit des centaines de vidéos et de podcasts. Academia Christiana, c'est encore un réseau. Un réseau rassemblant plus de 40 associations et initiatives diverses au service du bien commun. Academia Christiana, c'est le carrefour de tous les résistants au rouleaux compresseur du mondialisme. Et nous voulons, à ce titre, proposer des formations pédagogiques pour éclairer toutes les problématiques propres à notre époque et y apporter des réponses. Academia Christiana, c'est aussi un cadre chrétien convivial, amical, Fraternel, à l'intérieur duquel nous proposons une formation complète de la personne humaine, une formation intellectuelle, une formation physique, une formation spirituelle. En outre, le sens du dévouement et du service occupe une place absolument primordiale dans tous nos rassemblements. La perspective d'un effondrement civilisationnel suscite davantage encore ce besoin de communauté, ce besoin de conviction solide comme le roc, pour être en mesure demain de bâtir un monde meilleur au milieu des ruines. Dans ce mouvement, Academia Christiana veut inviter tous les hommes de bonne volonté à s'enraciner localement et à bâtir ici et maintenant des communautés chrétiennes fécondes. Face au déchaînement des lois liberticides, face aux campagnes diffamatoires orchestrées par l'extrême gauche, il devient de plus en plus difficile d'agir. C'est pourquoi Academia Christiana veut franchir le cap de l'autonomie. Pour ne plus être forcé de louer des locaux, pour être libre, il devient impératif d'acquérir notre propre domaine. Nous voulons créer un véritable centre culturel, un centre de formation, proposant des événements tout au long de l'année. Un foyer d'apprentissage, de créativité et d'espérance pour notre génération. Un foyer dans lequel nous ferons la promotion de tous les savoir-faire qu'il est impératif de se réapproprier. Les métiers du bâtiment, l'instruction, le maraîchage, la cuisine, la peinture, le chant, etc. Nous avons besoin de vous pour développer ce projet. Acheter une ferme à la campagne, la rénover et employer des permanents pour en prendre soin toute l'année. La réussite d'un tel projet est entre vos mains. Demain, nous pourrons le répliquer dans plusieurs régions de France et même d'Europe. Et ainsi soutenir, promouvoir une contre-culture catholique qui pourra rayonner au milieu des ténèbres. Nous avons besoin de vous, chaque don, même le plus minime, sera nécessaire. C'est une initiative inédite. Nous avons besoin de créer ce qui plus tard sera regardé comme l'embryon de la chrétienté à venir. Nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de vos relais, nous avons besoin de toutes les ressources que vous pourrez mettre à notre disposition. Face aux destructeurs, aidez-nous à lever une armée de bâtisseurs. Faites un don à Academia Christiana. Thank you.